Et merci de prépage qui permet à l'aspect finesse de revenir, d'être de nouveau sur la table, sur le menu. On peut jouer voleur finesse. Dans cette vidéo, ça va être un guide optimisé HL, HL, HL, HL sur comment jouer au mieux le voleur finesse. Je vais pas revenir sur les trucs ultra basiques comme qu'est-ce que font les sorts. Ça, je te laisse lire ton propre grimoire. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu en saches beaucoup plus sur comment être optimisé en raid. En mythique plus et en PVP, mais principalement en raid au niveau de ton voleur finesse. Je me suis beaucoup renseigné dessus, j'ai passé beaucoup de temps à le tester, et du coup je vais te partager tout ça. On va parler de DPS pur, mono cible. On va parler de multi cible. En plus de ça, on va également parler de l'utilitaire. De quels sont tes utilitaires Quelles sont les choses à faire Qu'est-ce qui fait que la classe est aussi cool et comment tirer pleinement potentiel de ton voleur finesse Bref, si tu veux t'améliorer, c'est par ici et c'est maintenant. Donc le voleur finesse, à l'heure actuelle, il n'a pas de multi quasiment, donc on va déjà s'attaquer principalement aux mono cibles et la partie multi sera assez rapide. Dans l'idée, il est important, pour moi en tout cas, de jouer avec un petit wikora qui va te faciliter la vie... Il y en a plusieurs, je te mets le lien du mien en bas de la vidéo Pour rappel, bicora c'est un outil qui te permet d'afficher des trucs où tu veux au niveau de ton écran Dans l'occurrence, dans mon cas, ça m'affiche principalement le cooldown de mon débité Ma rupture, mes symboles de mort, ma danse de l'ombre et ma lame d'ombre Donc ça, ce sont les CD principaux que j'ai besoin de traquer Et honnêtement, ça va te beaucoup de faciliter la vie si tu es capable de traquer tout ça Également, il faut que tu puisses voir facilement tes propres cooldowns Donc n'hésite pas à les mettre en gros quelque part au niveau de ton écran Ça, ça, ça va vraiment t'aider sur la suite de la vidéo comment ça fonctionne on va déjà parler de rotation mono cible pour rentrer dans le détail c'est une grosse question d'optimisation des cooldowns du débité et de la rupture en gros ton idée je vais te montrer un cycle d'optimisation entre guillemets parfait de ce que tu peux faire sur une open c'est parti donc là on est de Warcraft log d'un des logs que j'avais pu faire en tapant irion un, un truc qu'on avait fait en mythique où elle fait 99 dessus donc c'était pas la pire performance Bon, après, on l'a tué vite, donc c'est normal. L'idée, c'est au début, tu es en furtif. Donc, quand tu veux engager une cible en mono cible, c'est systématiquement avec la frappe ténèbre. Là, je te parle d'une optimisation DPS pure. Le PVP, on en parlera après. Donc, tu open en frappe ténèbre et tu mets rapidement, le plus rapidement possible, un premier débité. Ça va te permettre d'avoir plus d'attaque speed, ce qui va te permettre d'attaquer, d'utiliser plus souvent ta technique des ombres qui va faire plus mal. Et à partir de là, c'est le moment où ça devient super important. Il faut aligner tes cooldowns. Il faut vraiment bien tous les aligner. Et. Ne pas perdre de temps dessus. En l'occurrence, à l'heure actuelle, ce qui est ton but pour vraiment faire mal en voleur finesse, c'est de jouer avec des choses qui te permettent d'augmenter ton burst. Ton burst, c'est ta lame d'ombre, c'est ton symbole de mort et c'est ta danse de l'ombre. Donc tu vas prendre un maximum de trucs autour qui te permettent de l'augmenter. Donc à l'heure actuelle, le meilleur truc à mettre, c'est la résonance de la veine du monde. Ça va booster ta stade principale. Tu as également hein, le trinket, donc celui du repos des rois, qui augmente ta polyvalence. En gros, quand tu as ce truc-là, tu l'utilises et ça augmente Ta polyvalence pendant 20 secondes Ça tombe bien, c'est exactement la durée De nos lames d'ombre, donc là tu te rends compte Que déjà tu peux augmenter drastiquement ton DPS Grâce aux veines, grâce à ton trinket et également grâce à la potion Qui désormais n'est plus une pré pote Donc je te recommande fortement de faire une grosse macro Avec tout ce que tu peux mettre dedans C'est ça qui va te carrer Cette macro là je te conseille de mettre la frappe ténèbre dedans Moi je l'ai avec frappe ténèbre, c'est juste que là je l'ai un petit peu trop tôt Ça ce sont que des trucs off cooldown. Tu ne peux pas tu ne peux pas, sans macro, faire tout aussi rapidement Tu ne peux pas appuyer sur 6 touches à la fois Donc ce que je te recommande C'est tu vois, là il y a 10 touches différentes qui viennent Mais qui sont utilisées en un rien de temps Tu prends... Tu bindes toutes tes touches individuellement. Oui, il te les faut toutes individuellement, mais tu te fais également une grosse macro sur laquelle tu appuies, qui, que je te mets en bas, en description de la vidéo, qui a la frappe ténèbre, danse de l'ombre, les symboles, la lame d'ombre, la plume et ta prépote. Tu mets absolument tout dedans. Ça, tu l'utilises à part parce que tu veux le poser avant, parce que tu as envie de bénéficier un maximum de ta danse de l'ombre et de ne pas perdre de GCD dessus. Il vaut mieux du coup mettre ta résonance du monde avant. Donc un vrai opening, c'est tu mets ton débité, tu mets tout ton burst, tu mets ta rupture, et là, à partir de là, tu as déjà fait toutes tes conditions principales. Tes conditions principales pour faire mal, c'est avoir ton débité, c'est mettre ta rupture, si la cible ne meurt pas en moins de 8-10 secondes, donc en gros, si le combat dure un petit... Si la cible ne meurt pas sur une danse de l'ombre, tu mets ta rupture. on Part de ce postulat-là. Si elle meurt sur la danse de l'ombre, tu ne mets pas rupture, tu fais que des éviscérations. En termes d'optimisation des d'épaisse, ça donne à peu près ça. Le reste, quand tu es en burst, tu mets tes frappes ténèbres, Frappe ténèbres, évicération, frappe ténèbres, frappe ténèbres, évicération. L'idée, c'est de te dire que si tu as moins ou 4 points de combo, tu fais frappe ténèbres. Donc là, tu vois, par exemple, je vais te montrer sur le jeu. Tac. Je suis en danse. Si j'ai 5 points de combo, je fais, je fais, ma... fais évicération. 6 points de combo, je fais viscération. Si j'ai 4 points de combo, je refais une frappe ténèbres. Ça semble être l'optimisation. Ça peut être amené à changer. Mais en gros, si tu as 5 ou 6 points de combo, tu fais viscération. Sinon tu refais une frappe ténèbre. Ça semble être le plus optimisé à l'heure actuelle, en tout cas sur le pré-patch, et de ce que j'ai pu en discuter également avec les mecs, qui sont sur les serveurs de Ravenhold et de ce que j'ai pu tester moi-même. Si tu fais, au moment où tu fais toutes tes frappes ténèbres, une éviscération à 4 points de combo, c'est vraiment pas la fin du monde, ça va pas te changer grand-chose, ça reste très correct. Mais idéalement, vise 5 à 6 points de combo, parce que tu joues avec le Deeper Stratagem. En termes de talent, du coup, pour tourner autour de tout ça, les talents sont assez simples, en mono cible. Maître d'armes est au-dessus de Préméditation et de Triste Lame, tu peux très bien jouer Prém, c'est vraiment pas nul, tu perds très peu de DPS, en gros ça fait que tes frappes ténèbres te génèrent plus de combos et te donnent 10 secondes de débité. En gros tu perdras beaucoup moins de GCD à mettre ton débité, donc c'est déjà un nice have en termes de gameplay. Mais en plus, tu maîtrises vraiment l'apport des points de combo, ce que tu ne maîtrises pas avec Maître d'armes, qui est purement RNG et fait que tes frappes ténèbres et attaques sonnoises ont 15% de euh, chance de toucher la cible deux fois lorsqu'elle affiche des dégâts. Ce qui fait que du coup, tu ne maîtrises pas pleinement ta génération des points de combo. Tracker Locturne augmente purement tes dégâts pendant la danse de l'ombre, et c'est très très bon, 12% de dégâts en plus, tu vas plus vite, c'est très bien. Deeper Stratagème, c'est parce que tu génères trop de points de combo, donc tu es obligé de les optimiser, donc c'est vachement mieux. Ténèbres apaisante ou trompe la mort ou insaisissable ça va dépendre des contenus que tu fais Moi en raid j'ai une grosse préférence pour Ténèbres et trompe la mort et en pvp insaisissable Mais vraiment ça va dépendre des modes de jeu et je reviendrai dessus un peu plus tard Là tu as plusieurs choix, pro affaibli c'est globalement ce qu'il y a de mieux Ça fait 10% de dégâts supplémentaires quand tu mets un stun sur les cibles Mais il y a des cas où ben, par exemple en raid tu vas pas mettre de stun et tu peux très bien jouer terreur nocturne Qui slow avec ton shuriken Sinon, ombre enveloppante, c'est de loin à l'heure actuelle le meilleur talent de cette ligne. Ombre croissante réduit le temps de recharge de ta danse de l'ombre. Donc en gros, quand tu fais des points de combo, tu récupères encore plus de danse de l'ombre. Et en plus, elle gagne une charge supplémentaire. Donc tu as deux charges. Tu peux très bien jouer ombre noire si tu veux uniquement parse et burst. Et si tu sais que ça va durer pas longtemps du tout le fight mais globalement, ombre enveloppante est mieux et sinon, en pure mono cible mettre des ombres, c'est le seul truc purement mono cible ça fait trop mal tu gagnes de l'énergie en 3 secondes lorsque tu te camoufles et actives dans de l'ombre. donc ça te fait une grosse régal d'énergie et ça te permet d'enchaîner comme un malade donc ça c'est vraiment fort maintenant, t'as le cycle mono cible t'as les talents T'as le, le trinket en plus qui te permet euh, de t'améliorer. Et du coup, t'as la bonne essence ok Dans le cas où on est encore sur le pré-patch, mais globalement, sur Shadow ça ça va pas changer énormément. L'idée restera la même. À partir de là, ton stuff. L'idée, c'est 1 crit, 2 poly, 3 maîtrises, 4 add. et Mais t'as quand même envie d'avoir un montant de red. Donc l'idée, c'est très simple. Si tu veux t'optimiser et optimiser ton cycle DPS, tu passes par Redbot. Tu copies avec SimCraft, tu vas sur Internet, okay tu vas sur Redbot. C'est vraiment la seule vraie façon d'optimiser ton personnage Parce que les stats ça va vraiment dépendre de ce que t'as Et plus t'as un certain montant de hat, de stats pardon, Plus ça va réduire la, le pourcentage de stats que tu gagnes En gros si tu mets tout en critique Tu auras moins de critiques que si tu en mettais tout en, en critique, en hâte, en machin à partir de 30%, au-delà de 30% d'une stat, les ajouts de stats que tu mets dessus diminuent sur celle-ci, et ça du coup c'est difficile de le savoir par soi-même et il vaut mieux simuler, donc tu vas au niveau de Redbot tu fais stat weight par exemple et tu vas lui dire, et là il va te donner des stats par rapport à ce que tu as toi et potentiellement ce sera la hâte qui sera le plus intéressant, potentiellement ça sera la maîtrise donc ça, ça va vraiment dépendre de ce que tu as au niveau de ton stuff. donc sim, sim, sim, sim, mais dans l'absolu le mieux c'est crit et en deux c'est la police parce que ça augmente purement les dégâts que tu mets sur ton burst de la danse de l'ombre, et t'es là pour casser des bouches. Au niveau des traits, si tu joues encore sur la version du pré-patch, il faut un trait sur la danse de l'ombre, il te faut un trait sur les symboles de mort, et il te faut un trait au niveau de la frappe ténèbres. Le reste, tu mets des cœurs. Des cœurs, des cœurs des ténèbres, des cœurs des ténèbres, des cœurs des ténèbres, c'est ce qu'il y a de mieux. Si t'as pas, tu peux très bien prendre cœur mécanique, qui va te donner un gros boost de stat à l'open. Donc, c'est le warm burst, donc ça tombe bien, ça marche bien également cœur mécanique. Au niveau des gemmes, tu mets évidemment deux gemmes d'agilité à l'heure actuelle sur le prépage. Donc une à 12 d'agilité, une à 18 d'agilité pour tirer un maximum parti de ça. Parce que pareil, au niveau de tes stats, il va te dire « Hey, c'est de l'agilité qui est le plus intéressant. » Donc tu vas booster un maximum ton agilité. Au niveau des triquettes, en pure monocible, le mieux, c'est la longue vue. Parce que ça augmente tes critiques. Et augmenter tes critiques, ça augmente tes dégâts. Il n'y a pas de synergie particulière au niveau du critique. À part que tu peux activer la découverte des faiblesses avec pas mal de sorts à ce niveau-là. Mais en soi ça ne change pas non plus grand chose typiquement sur tes générateurs de points de combo comme attaque Sournoise, tu as un texte qui dit les coups critiques appliquent découverte des faiblesses pendant 6 secondes le truc c'est que de toute façon tu as en permanence plus ou moins des danses ou des vanishes et dans tous les cas tu l'appliques en permanence découverte des faiblesses. normalement tu ne devrais pas être à court de ce debuff avoir plus de critiques ça te permet de pas t'assurer de ne de pas l'être mais bon euh, voilà après dans l'absolu même ton symbole de mort te permet de générer un point de critique en plus tu ne devrais pas être en trop grosse galère à ce niveau là a la rigueur, c'est pas mal non plus sur ton Shuriken quand tu auras la poudre noire et que tu seras au niveau 56, qui fera que tes découvertes, que critique critiques, des tempêtes de Shuriken appliquent découvertes des faiblesses. Mais pour l'instant, tu n'as pas la poudre noire, donc tu n'as pas de possibilité de faire des dégâts. de zone. Donc ça, c'est pour pas mal de choses à ce niveau-là au niveau du voleur. Donc il faut que tu aies évidemment tout qui est bind au niveau de ton interface, tu ne cliques absolument rien. Tu mets bien tes poisons, les poisons en PVE, c'est poison instantané et le poison affaiblissant. Et à partir de là, ton but, c'est de mettre les plus gros open possibles. Et une fois que tu as mis tes plus gros open possibles, c'est de bien gérer tes CD. Pour gérer tes CD, ce qu'il faut, c'est que systématiquement, quand Symbole de Mort revient, tu as une danse de l'ombre. C'est le seul truc à faire. Quand Symbole de Mort revient, il faut que tu aies un stack de danse de l'ombre. Et il faut pas que tu gardes tes stacks, il faut pas que tu overstacks à plus de 2 stacks de danse de l'ombre Et il faut pas que tu la mettes trop longtemps non plus Parce que plus tu génères des points de combo avec la danse de l'ombre et les dépenses Au final plus vite elle va revenir Donc ne prends. L'idée c'est de tout le temps utiliser danse de l'ombre Sauf si tu sais que ça va t'empêcher de pouvoir l'utiliser en même temps qu'un symbole de mort Donc toujours, quand tu as un symbole de mort, tu as une danse de l'ombre qui est disponible et ce qui tombe bien, parce que tes autres CD, c'est toujours sur quelque chose qui correspond à 30 secondes. Donc par exemple, tes veines reviennent en une minute. Donc, vu que tu auras bien attendu tes symboles, bah, ça fera ton deuxième symbole, tu auras bien gardé une danse. Donc tu pourras faire veine, symbole, danse. Au bout de deux minutes, tu auras récupéré ton plumage, tu pourras faire veine, plumage, Symbole, danse, ça marchera systématiquement et tu peux rappuyer sur ta big macro parce que ça va utiliser que les trucs qui sont disponibles. Donc en gros, si tu appuies sur ta macro qui dispose d'absolument tout, par exemple celle-ci, si tu appuies sur cette macro là qui fait la planète, si potion de fureur n'est pas disponible, si ton trinket n'est pas disponible, et eh ben ça va quand même faire danse de l'ombre, symbole de mort, la, la, euh, et frappe ténèbres. Ou mieux, si par exemple tu n'as pas la lame d'ombre et tu n'as pas la potion mais que tu as le reste, ça va quand même faire ta danse de l'ombre, ça va quand même faire ton trinquette, ça va quand même faire tes lames de l'ombre et ça va quand même balancer ton, ton, ton, ta frappe ténèbre. Donc au final, tu as tout intérêt à avoir cette macro qui est facilement utilisable et ne pas hésiter à la spammer parce que ça va te faciliter l'utilisation de tes cooldowns ensemble. Et ça, c'est le plus important. Si on va remater rapidement au niveau du log, en termes d'alignement de, de CD, il faut à tout prix que du coup, tu remettes tous tes CD ensemble. Typiquement, là, il venait de atterrir, Tu mets les veines, tu mets la danse, tu mets le symbole de mort parce que c'était irion. Mais il faut à tout prix que tous tes CD soient tout le temps alignés. Et dans l'absolu, tu as ton petit open qui est là-bas. Tu as ta petite open qui est dès le début, donc qui est à vers 3 secondes. Et à 33 secondes, symbole danse. À 1 minute 3, 1 minute 2, 1 minute 3, 1 minute 2, veine, 1 minute 3, symbole danse. Tu ne perds pas de temps sur tes CD et c'est vraiment ça qui va faire la grosse différence. Si tu ne perds pas de temps sur l'up de tes CD, que tu maintiens en permanence ton débité et ta rupture, tu vas te mettre extrêmement bien. Un autre conseil, vraiment en termes petits, c'est que tu, euh, quand tu es en danse, etc ça va augmenter tes dégâts Donc c'est pas gênant de mettre des ruptures en danse, c'est même bien Mais ton débité, tu as envie de le maintenir à des moments où tu n'as pas la danse Parce que la danse ne va pas te permettre de t'améliorer ton débité Ça n'augmente pas tes dégâts de débité Ça augmente tes dégâts, Point, euh, tout court ça a pas Le fait d'être sous danse, ça n’a va pas augmenter la durée de ton débité Du coup, idéalement, si tu as des choix à faire Tu ne réfléchis pas ton débité pendant la danse Mais tu le fais pendant des moments où tu n'as pas la danse Idéalement Deuxième truc c'est que si tu fais cette open ok, Et que tu arrives directement avec un débité Il dure 24 secondes, tu pars en burst avec ta lame de l'ombre Il y aura un moment où tu auras encore Ta lame dans l'ombre, où ça va être short en tout cas Et tu auras le choix entre refresh ton débité Pour ne pas perdre une seconde Ou mettre une éviscération sous la lame d'ombre Et sous la danse d'ombre Et sous ton burst en fait, sous ton trinket etc Il vaut mieux recaler le maximum De ton burst et seulement après Une fois que la lame d'ombre est finie, tu refresh de nouveau ton débité En gros Déviter, tu l'actives pour mettre ton burst et ensuite tu fais tout ton burst et seulement après tu te réactives de tout ça normalement tu devrais juste perdre maximum une seconde au niveau de ton débité si on veut faire un cycle parfait et voir un petit peu ce que ça donne je vais te montrer ça tout de suite on va faire un premier cycle et on va voir, tu verras à la fin des lames d'ombre c'est à peu près le haut tarif sur la fin de débité donc c'est parti tac, je refresh bien parce que là il est en train de continuer à faire des dégâts creusés tac il y a le détail qui ici si tu veux voir donc frappe ténèbres on va derrière la cible, on active directement la veine du monde et là on active une rupture full et on burst la cible. J'ai plus de 5 points de combo. Je mets, euh, je mets une éviscération. Tac tac. Donc tu peux directement remettre une danse. Tant que t'as la lame d'ombre, et c'est très important, tu ne perds pas de temps, tu danses, danses, danses, danses, danses. Là tu vois j'en utilise à 4 points de combo, c'est questionnable honnêtement. Et là pareil, tu vois, tu refais une danse. Pourquoi est-ce que j'ai encore du débité là J'ai dû me foirer. Bref, là on a plus de 7k2 de DPS. Ça fait trop mal. C'est bon, j'ai compris pourquoi, j'ai démarré à 6 points de combo. <rire> bon, quand tu commences à 2 points de combo, en gros, il euh, y a un moment où ça va être un peu short, c'est pas grave, tu finis ta lame d'ombre en full burst, et seulement après tu le remets. Dans tous les cas, normalement, ça devrait bien se passer. Ta rupture, tu l'as mis sur un... un ton qui est super long, et tu te mets bien. Donc, aligne les CD. Très important, aligner les CD toujours ensemble. T'es dans une ombre, doit faire un maximum de dégâts. Ton but, c'est d'avoir des vagues comme ça de DPS. Si on va checker rapidement au niveau de Warcraft Log, voir la courbe de DPS, ça ressemble exactement à ça. C'est que dans l'idée, tu vas avoir un énorme burst à ton open, là tu es sous l'âme d'ombre et compagnie, tu mets très cher, tu montes facilement à plus de 15k sur des instants etc, tu fais très très mal, ensuite ça redescend, tu remets, et quand tu as des danses, ça remonte un petit peu, tu vas sur des bonnes de danses, tu peux te retourner à plus de 10k dps, c'est déjà énorme, et après, en gros, dès que tu as de nouveau tes CD qui sont up, tu vas pouvoir reburst là à une minute, tu peux re-burst etc, alors là, Irion s'était envolé, mais dans l'idée, toutes les 30 secondes, tu vas avoir des montées. Tu vas monter très haut au début, tu vas redescendre, tu vas remonter. Tu vas, Au bout de 30 secondes, tu vas remonter un petit peu en haut, tu vas redescendre. À une minute, tu vas remonter encore un petit peu plus haut, tu vas redescendre. Une 30, tu vas remonter un tout petit peu. Deux minutes, tu vas remonter encore davantage. Et à trois minutes du combat, tu remets le même burst qu'à l'open. Et grâce au fait de pouvoir monter aussi haut, d'avoir le trinket qui va avec, d'avoir les essences qui vont avec, d'avoir un maximum de choses qui synergisent avec ton burst, tu vas être haut. Et c'est ça qui fait que tu t'en tires bien en voleur Et que t'es capable de rivaliser Alors que t'es une spé mid-tableau Avec des mecs qui ont des grosses spé Et d'aller à mettre des gros dégâts Typiquement là tu as sur Union Et encore j'ai fait pas mal d'erreurs hein. Je suis loin de le maîtriser parfaitement euh, dans l'exécution hein, Loin de là J'ai encore beaucoup de progrès à faire Mais bon bah c'est ça qui est cool aussi Tu peux monter largement au-dessus d'autres classes Comme le, prêtron, comme le prêtre ronde Comme le chasseur BM etc Parce que tu as un burst de débile à l'open Et toutes les 30 secondes, et si tu alignes bien tes cooldowns, mine de rien, t'es une spé qui s'en tire plutôt bien. Et au final, si c'est un milieu de tableau à l'heure actuelle en mode de cible, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne maîtrisent pas parfaitement encore ça et du coup ça tire un petit peu la classe vers le bas parce que c'est pas forcément 100% clair de comment l'utiliser et tu génères très très vite des points de combo et bien les utiliser c'est pas non plus évident. Typiquement si t'as rien pour gérer pour voir ton débité ou ta rupture, que t'as pas forcément les bons talents, que t'as pas forcément des trucs pour augmenter ton burst, bah tu fais beaucoup moins mal et ça devient nettement moins intéressant. Moi c'est un des premiers trucs que je m'étais dit, j'ai fait ça, tu vois, j'ai tapé le poteau, ok, et je me suis dit je vais mettre une viscération, et là je vois, et viscération, alors là 3300 en, en, en critique, mais bon, on va imaginer qu'elle fasse pas du critique, quand tu es comme ça, tu tapes une viscération à nu, bah, là 2700 critiques, sans critique ça tape à 1300, et tu es en mode, attends, je viens de mettre 6 points de combo pour taper à 1300, et, et tu vois, c'est une spé qui demande, c'est une spé qui demande à la jouer correctement, c'est-à-dire que si tu ne la joues pas... Avec la découverte des faiblesses, avec tes CD autour, en mettant les bons trucs, etc. Tu ne montes pas où. Tu ne fais pas de dégâts. Par contre, une éviscération, quand tu es en full burst, qui part en critique, qui te rajoute du coup les dégâts d'ombre. Parce que quand tu as la découverte des faiblesses, en plus, ton éviscération, elle met des dégâts d'ombre. Donc, pour te remontrer, ça rapidement. Un coup de grâce, nanana. Les cibles affectées par découverte des faiblesses Sublissent 50% des de dégâts supplémentaires Sous forme d de dégâts d'ombre Donc au final, rien que le fait d'être sous une découverte des faiblesses Et de remettre une, la même éviscération Elle va accaler des dégâts d'ombre en plus Et du coup tu vas déjà te retrouver avec des dégâts qui sont beaucoup plus corrects Donc là on est déjà sur... Du, euh, du 1 hit 3700 parce que tu es sous ce buff là de découvert des faiblesses. Et du coup, au final, il faut toujours avoir ton buff de découvert des faiblesses. Généralement, si tu fais ce genre de cycle, tu l'as en permanence, t'en fais pas, ça dure super longtemps. Quand tu sors du furtif, tu l'appliques pendant longtemps. Pour rappel, c'est ce buff là, hein. découvert des faiblesses, tac. Ça dure pendant 18 secondes et ça te permet d'ignorer 30% de l'armure en plus de pouvoir booster tes dégâts comme ça. Et donc ça, c'est la première différence pour faire vraiment mal en mono-cible. C'est vraiment appliquer ça. Non. Pas hésiter à prendre une grosse macro, pas hésiter à prendre du 8 et faire bien gaffe à toujours aligner tes cooldowns entre eux. C'est pas intuitif de base. Enfin, C'est pas 100% simple. T'as beaucoup de points de combo. Et la dernière difficulté, c'est vraiment ça, c'est gérer tes points de combo quand t'es en burst. C'est-à-dire que quand tu bursts. Tu génères très très vite beaucoup de points de combo et c'est pas évident, mine de rien, de ne pas les overlap parce que t'es sur des GCD tu t'es en voleur, bordel. Et du coup, faut bien les utiliser et faut bien visualiser également tes points de combo. Pour ma part, j'ai utilisé LV8 que j'ai configuré de façon à bien les voir. Mais tu peux le faire avec un 8 Kora, tu peux le faire avec d'autres choses. T'as vu, Evie à 14K qui est parti là. Euh, c'est débile, hein. ça fait très très mal, hein, mine de rien. Une... Tu rends compte, on était à 1300 de nu comme ça et là on peut taper à du 1400. Et tes points de combo génèrent super vite donc il faut bien les utiliser et pour bien les utiliser comme il faut, il faut s'entraîner. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça, faut s'entraîner sur des poteaux, faire des cycles, des cycles, c'est des cycles, s'entraîner en raid dans des situations où tu vas devoir bouger, tu vas devoir déconnecter, etc. Donc maintenant, en termes d'utilitaire, le but c'est d'être connecté H24 sur la cible. Plus tu es déconnecté de la cible, moins tu vas faire de dégâts. Enfin, c'est basique, c'est simple, mais pour autant ça n'est pas forcément tant que ça, et il y a plein de moments où tu as plein de tricks à faire et si tu gères les mécaniques, bah tu vas devoir te déconnecter un petit peu et il faut essayer de se connecter un minimum. L'avantage, c'est qu'en voleur finesse, ou parmi les 40 millions d'avantages qu'il y a, tu fais des switches de cibles instantanées sans perdre de DPS, ouais c'est trop bien. Mais en plus, à part la découverte des faiblesses si tu n'arrives pas à la réappliquer, mais en plus, tu as trois façons de réussir à connecter une cible. La meilleure, quand tu veux y aller offensivement, c'est d'être en furtif et faire une attaque ténèbre. Ça va te déporter directement dans le dos de la cible. Et c'est trop bien, et du coup, tu peux très bien utiliser... Et euh, ta disparition, l'attaque ténèbre pour réussir à connecter la cible Et ça, ça fait vraiment une grosse différence déjà Le but, c'est quand même d'aller plus rapidement sur une autre cible En plus de ça, t'as deux shadow step, Tu as deux pas de l'ombre en voleur Ils vont loin, ils vont grave loin Tu vas à 25 mètres de portée comme ta frappe ténèbre Et tu te déportes dans le dos de la cible alliée comme ennemi C'est excellent Donc en gros, si tu n'as pas d'autre de, euh, de, moyen, tu fais une frappe euh, tu fais un pas de l'ombre, il y a une grosse différence entre un voleur qui va réussir à le connecter en permanence avec la cible Et un voleur qui va passer du temps à courir Outre ça, si tu n'as pas ton vanish, tu n'as pas tes pas de l'ombre Tu les as peut-être utilisés mal, hein, c'est possible Parce qu'en plus, pas de l'ombre, ça te fait de la vitesse de déplacement quand on sort de 70% pendant 2 secondes Tu as également le sprint qui n'a que 1 minute de cooldown, 70% vitesse de déplacement En plus de ça, vu que tu joues le tracker nocturne, quand tu es en furtif, tu vas plus vite Et je te laisse regarder la vitesse T'es une fusée T'es A-Train <rire> The A-Train is leaving the station es, C'est trop fort C'est trop fort Tu vas trop vite T'es flash, t'es tout ce que tu veux Donc déjà, tu as vite en furtif, tu as vite avec ton sprint, t'as ton actinette qui te téléport dans le dos de la cible, et t'es pas de l'ombre. Ça, c'est super important de bien les utiliser. En outre, outre ça, t'as pas mal de CD défensifs. T'en as un qui est quand même plutôt utilisé en PVP, ou alors si tu prends l'agro brute d'un monstre qui te fait... L'évasion donc 100% de chance d'esquiver au physique Très très fort, 2 minutes de recharge Et sinon t'as le CD iconique du voleur Qui est, qui est juste insane hein, est, ça, ça définit une classe à elle seule Vous rend momentanément insensible à la magie Insensible et annule instantanément Tous les effets de sang néfaste Ça te dispelle de tous les sorts, tu es insensible à la magie Et pendant 5 secondes La cape perdure pendant quelques instants Vous pouvez vous permettre de résister au sang néfaste Pendant 5 secondes tu es insensible à n'importe quelle application de sort pendant 5 secondes. C'est-à-dire qu'en raid, tu peux absorber plein de mécaniques de raid rien que grâce à ça. En PvP, tu peux ignorer, retirer toutes les dates, tous les trucs sans te prendre d'effet néfastes. C'est trop fort. Tu peux. Tu, tiens, t'as la fiction instable du démo sur toi, tu mets cap d'ombre, tu te prends même pas les dégâts de ce truc. C'est très très fort. C'est un CD super important. En mythique plus, c'est pareil. T'as plein de situations dans lesquelles tu peux temporiser grâce à la cap d'ombre. C'est un ultra important, c'est une immune, ça, ça te définit la classe, c'est très très fort. Outre ça, en mythique plus, tu as également toutes tes, euh, toutes tes panoplies de sap, de cécité, de kick, de stun, donc n'hésite pas à en user et abuser, et perfide est extrêmement fort, hein, c'est très très fort, quand tu es en plus en hyper stratagème, ça stun pendant 7 secondes, 7 secondes l'aiguillon perfide, et c'est un point de combo, donc ça te permet de récupérer tes techniques, hein, parce que quand tu dépenses des points de combo, tu récupères tes techniques, donc dans tous les cas, même en termes purs de dps, c'est pas mauvais de mettre un aiguillon perside, c'est moins bien qu'une vie, mais ça reste très correct. T'as ta fiole cramoisie qui te permet de récupérer 20% de THP en 4 secondes. Il devait y avoir un truc comme quoi quand tu vides les poches, tu l'améliores. Ça permet d'être le cas. Mais 20% de THP en 4 secondes, c'est pas nul. 20% sur 30 secondes de cooldown, c'est limite à utiliser en cooldown quand tu te prends des dégâts. Et il y a un autre truc qui est ultra important, sous-côté, c'est la feinte. 15 secondes de recharge. Ça coûte 35 d'énergie, donc ça en coûte un petit peu, mais honnêtement, ça les veut systématiquement. Exécute une manœuvre d'évasion qui réduit les dégâts subis des attaques à effet de zone de 40% pendant 5 secondes. En raid et en mythique plus, tu as fréquemment des dégâts de zone à te prendre. Tu fais ça, tu te prends 40% de dégâts en moins. C'est énorme. Honnêtement, ça fait une différence monstrueuse. Tu claques. Par exemple, sur une zone, tu mets, quand il fait ses tourments, tu mets ça et t'as un fial cramoisi. Plus la regen que tu as au niveau de, des, des autres trucs que tu as. Tu ne prends zéro dégâts, tu ne prends pas de dégâts, tu es full vie, H24, c'est débile. Tiens d'ailleurs, je vais te montrer un truc, et ça ne le prend pas en compte. Hein. C'est ça le pire. Donc Hier, on a tombé en Zot en mythique avec ma guild, et c'était ma première occasion, mon premier don en Voleur Finesse, parce que bah, c'est la première fois que je joue Voleur Finesse en PvE, HL, voilà, donc la première fois que je joue Voleur Finesse en PvE, HL. On a tombé en zot et je voulais juste te montrer les soins. Sachant que ça ne, pas, ça ne prend pas en compte les réductions de dégâts de la feinte. Regarde, Je pars à 97 et même sans regarder ça, j'ai 280 000 HP soignés sur le fight. Voleur finesse, as, quand en plus tu prends le talent de la, sur la danse de l'ombre et sur le camouflage, Donc je vais te montrer ça tout de suite, ce talent-là, ténèbres apaisantes, tu récupères 3% de tes points de vie chaque seconde. Donc si tu as ça et que tu récupères avec la fiole Et que tu récupères en plus Et que tu réduis les dégâts avec la feinte Ça devient des CD monstrueux et ça fait une grosse différence Au fait de ne pas avoir quelqu'un à soigner au niveau de ton raid C'est fort, c'est très très fort Feinte n'est pas à sous-estimer C'est un gros CD Du coup voleur a beaucoup de CD pour connecter la cible Et pour temporiser et pour pas se prendre de dégâts T'as un toolkit qui est excellent Le toolkit de base de la classe il est goldé Il est juste trop bien Usant et abusant bordel c'est trop bien niveau des petites astuces en plus, mais bon, ça, tu dois connaître. Si tu n'arrives pas à connecter sur la cible, générer des points de combo grâce au Shuriken, c'est pas déconnant. Ça fait pas de dégâts, mais ça peut te permettre d'expliquer des trucs en plus sur la cible. Et outre ça, bon, comme par exemple sur le pré le creuser. mais outre ça, ça génère également des points de combo. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut pas être full énergie, Tu peux générer des points de combo quelque part. C'est toujours ça de prix. Dépenser des points de combo, pour rappel, c'est de la récupération de CD. Hein. Donc, euh, on n'oublie pas, hein, on joue avec, euh, du coup... La ombre croissante Tes coups de grâce réduisent ce temps de recharge restant de danse de l'ombre De 2 secondes par point de combo dépensé Donc chaque point de combo est bon à prendre Et te permet de récupérer tes danses de l'ombre Plus tu fais de danse de l'ombre, plus tu fais mal Plus tu fais de danse de l'ombre, plus tu refais Des points de combo, plus tu fais mal C'est trop bien et en termes de mythique plus, tu as également accès à la ficelle du métier. Tu une des seules classes avec chasseur qui permet de rediriger l'agro. Donc n'hésite pas à en utiliser et à en abuser. C'est un cooldown très court, c'est du 30 secondes et ça permet de faire en sorte que tout... Toute ton agro va être redirigé vers la personne que tu veux. Donc tu te fais une petite macro sur le parti 1, parce que souvent c'est parti 1, ou au pire sur le nom du tank, de genre là, et du coup tu les balances à la ficelle du métier, ce qui te permet de rediriger l'agro, que ce soit même en raid. Honnêtement, en raid, il y a plein de moments où, euh, où c'est plus dur maintenant de générer de l'agro, comme par exemple Carapace, il y a plein d'attes de partout, tu fais ça, des shurikens mine de rien, les quelques dégâts que tu vas faire en plus, ça va rediriger l'agro vers le tank, et ça fait une différence monstrueuse. Donc ne pas hésiter à user et abuser de la ficelle du métier, même sur les phases de burst. En ça coûte rien de te mettre une petite ficelle du métier sur ton tank Et bim tu burst Et l'agro va aller sur ton tank C'est un outil très puissant, très intéressant Et vraiment on usait et on abusait Pareil en cooldown la ficelle du métier et en termes de multi cible, à l'heure actuelle sur le pré-patch, vu qu'on n'a pas encore accès à Poudre Noire, qui se débloque niveau 52, notre finisher de zone, c'est dommage. Le meilleur moyen, à l'heure actuelle, c'est d'utiliser Technique Secrète. Technique Secrète, ça te permet, en gros, de faire une déviscération de zone. Ça a 45 secondes de cooldown, c'est ajouté au niveau de celui qu'aura, donc si tu reprends celui qui aura, tu l'auras également. Et, en gros, ça fait des dégâts très corrects. Donc, tu as à faire exactement comme d'habitude, sauf que tu vas balancer tes points de combo en initiation de zone. Donc par exemple là, je viens de balancer une éviscération de zone. Ça se réduit également avec la technique des ombres Donc là comme tu peux le voir, dès que je vais dépenser des points de combo Ça va récupérer du cooldown Là j'ai 20 secondes dessus, j'ai plus que 18 secondes Bim, je dépense des points de combo, ça revient Donc au final, on a l'impression que c'est pas si ouf que ça Mais ça revient très rapidement Et là tu, comme tu peux le voir, je l'ai déjà récupéré Si je rebalance une petite technique des ombres Bim, ça met des dégâts de zone à tout le monde Et là tu peux le voir, technique secrète C'est 20% de mon DPS Alors là j'ai un petit peu tapé au hasard comme ça mais ça a mis quand même déjà 23 000 dégâts, c'est un sort qui n'est vraiment pas à négliger et donc en zone, ça est très correct, donc le prendre en mythique plus, le prendre sur des boss où il y a des trucs de zone comme conscience collective, ça ajoute beaucoup de dégâts et au final, c'est vraiment pas déconnant. Donc en gros, c'est un finisher de zone qui se récupère également quand tu dépenses des points de combo. Donc le temps de recharge est réduit de 1 seconde pour chaque point de combo dépensé. Et du coup c'est ta seule différence, c'est juste qu'au lieu de faire des éviscérations, tu vas faire des techniques secrètes quand elle est up Et donc du coup, faut traquer le moment où le sort revient Parce qu'en plus du coup, ça récupère plus vite quand tu dépenses des points de combo Pour tryhard, tu peux également en zone faire des ruptures sur tout le monde Ça marche également, mais ça ne représente pas un gain énorme de DPS non plus Une autre technique, c'est d'utiliser, et qui est un peu propre pour leur finesse pour le coup C'est que pour rappel, à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu récupères tes danses, ok Donc là on va dépenser une danse, je vais juste redépenser une danse, juste histoire de dire plus de danse ok j'ai envie de dépenser toutes mes danses euh, voilà je suis, je suis quelqu'un comme ça je veux plus de danse euh, c'est nul euh, c'est trop bien les danses j'en veux plus donc je dépense mes danses et comme ça j'aurai plus de danse et voilà et, et les choses se passeront et j'ai aussi dépensé ma technique secrète ok voilà du coup voilà j'ai plus d'énergie j'ai plus rien c'est la fin du monde ce que tu peux faire c'est utiliser tes cibles autour de toi pour gagner des points de combo pour dps plus en mono cible et récupérer tes points de combo typiquement au lieu de faire des, euh, des backstabs quand tu n'as pas tes danses ce que tu fais c'est que tu fais des shurikens et du coup tes shurikens te permettent de générer masse de points de combo ce qui te permet de récupérer plus vite tes danses et qui permet de récupérer plus vite tes techniques des ombres moi j'appelle ça je farm mes danses en gros euh, du coup tu farms la récupération de tes danses et vu que dans tous les cas ton dps même en zone c'est quand même tes danses <rire> bah une fois que tu les as récupérées tu burst avec tes danses mais le fait d'avoir accès aux multi-cibles, donc des ailes autour, ça te permet de récupérer drastiquement plus vite des points de combo, ce qui te permet de récupérer tes danses et ce qui revient à un gain considérable de DPS. Donc de ne pas hésiter à en user et abuser des shurikens en zone, même s'ils font pas de dégâts et que tu te dis eh, « c'est moins bien qu'ils donnent un backstab », en vérité c'est mieux parce que tu génères plus de points de combo, et plus t'as de combos, plus t'as de danses, plus t'as de danses, plus t'es heureux. Et concernant le PvP, un des trucs forts à prendre, c'est le Talon d'honneur sans froid, qui fait qu'après activation, ton prochain combat ou frappe ténèbres inflige 10% maximum de dégâts sur la, de... sur la cible. Donc en gros, ta prochaine frappe ténèbre va faire très mal, ça tombe bien, l'open, c'est une de tes grosses forces. Outre ça, tu vas plutôt prendre désigné pour mourir, qui te permet d'avoir directement 5 points de combo sur la cible. Mais bon, bah, ça tu prends systématiquement en voleur parce que c'est trop fort, tu peux faire désigné pour mourir, un aiguillon full, donc de 6 secondes sur la cible, c'est la combo de base, mais c'est extrêmement puissant, et aiguillon de 6 secondes sur une cible, c'est goldé, donc ce qu'il faut, c'est bien voir son aiguillon, il faut bien Voir également les CD, les DR sur la cible pour ne pas appliquer deux fois le même type de contrôle Mais ça, ça sera, je t'en parlerai plus dans d'autres guides que je vais faire sur le PVP Et sinon, tu as plusieurs choix Soit tu peux prendre Ténèbres Apaisantes qui te quand même tes points de vie en arène Même si c'est nerfé en arène Soit tu prends Insaisissable Parce que ça n'a que 15 secondes de cooldown et ça réduit de 30% les dégâts reçus Feint réduit également, les dégâts subis des attaques sans effet de zone de 30% pendant 5 secondes. C'est très très fort. Tu sais que tu vas te faire burst, tu sais que le rogue en face il va faire son aiguillon perfide de 6 secondes. Tu mets ça, il te fait 30% de dégâts en moins. C'est énorme. C'est l'équivalent de n'importe quel wall des gros CD qui sont de 2 minutes de cooldown sur les autres classes. En voleur tu l'as en 15 secondes. Bien utilisé, ça fait une différence monstre et ça change complètement un match. Le reste, tu peux garder ça. Il y en a qui jouent avec Subterfuge. Globalement, je te conseille plutôt de garder ces talents-là. Maître d'armes, Tracker Nocturne augmente bien tes dégâts. danse, ça te laisse beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de possibilités de jeu. C'est très très fort. Et Maître des Ombres également. Donc, globalement, tu vas partir sur cette arme de talent-là en PvP. Au Niveau des trucs à savoir, c'est que tu joues voleur, donc il faut que tu joues idéalement si tu veux tryhard en arène avec arena 1, 2, 3 qui te permet de cibler automatiquement les personnes 1, 2 ou 3 en face. Donc par exemple, si t'es un Gladius, il y, y a toujours un ordre il y a un mec qui est au dessus un mec en dessous, un mec en dessous. Ça, c'est l'ordre de l'arena 1, l'arena 2, l'arena 3. Idéalement, si tu veux vraiment tryhard, il te faut le sap sur l'arena 1, 2, 3, le kick sur l'arena 1, 2, 3, le shadow step kick sur l'arena 1, 2, 3, le cécité sur l'arena 1, 2, 3, le kuba sur l'arena 1, 2, 3, l'aiguillon en perfide sur l'arena 1. 2, 3, etc., etc, Pour tous tes trucs de contrôle, il faut que tu puisses le faire sans changer de cible. L'idée, c'est qu'il faut que si tu dois contrôler lui, il ne faut pas que tu aies à le cibler, il faut que tu puisses continuer de taper lui et tu n'as rien à faire. Par exemple, si tu es ici, ton CCT, tu le balances directement sur lui. C'est exactement le même principe que le focus. Quand tu défies la focalisation d'une cible et que tu contrôles directement la cible qui est en focus, ce que tu utilises en, en PVE et en RBG, bah ça marche exactement pareil. Tu peux également utiliser le système de focus en arène, c'est un peu plus long, il faut que tu mettes le mec en focus, etc. C'est moins optimisé qu'arène 1, 2, 3, mais ça marche également. L'idée en tout cas, c'est qu'il ne faut pas, si tu dois contrôler cette cible-là, que tu es à la cibler. Si tu dois la cibler, il faut que tu le fasses via des raccourcis clavier, par exemple, avec des touches qui te font « Slash Target, Arena 1, Slash Target, Arena 2, Slash Target, Arena 3 » qui te permettent de pouvoir switcher dessus sans avoir à la cliquer. Parce qu'imagine, c'est un cas il invoque le bordel dans l'arène, il invoque un zoo. Tu fais comment Bah c'est le bordel, c'est chiant. Tu ne peux pas, tu perds du temps. Il faut pas que tu cliques. Il faut que tu utilises uniquement ton clavier pour cibler les personnes en face. Globalement, de toute façon, tu ne cliques rien au niveau de ton interface. Et du coup, ça te permet de pouvoir switcher, de pouvoir contrôler le mec sans perdre une seule auto-attaque. Imaginons, tu veux contrôler lui et lui mettre un sap si tu fais ça, tu fais juste sap, tu ne repères pas d'auto-hit. Si tu dois faire ça, re-cibler lui mettre un sap. Tes auto-hits ne partent pas. OK Donc tu as une perte de DPS, tu as une perte de contrôle, tu as une perte d'intérêt dans le jeu. Si tu veux vraiment faire du PVP à haut niveau, tu utilises le focus sur tout ce qui est RBGBG et tu utilises Arena 1 2 3 sur tout ce qui est arène. Comme je t'ai dit, c'est OK d'utiliser le focus également en arène, L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre de temps. Tu ne décibles pas une cible pour en contrôler une autre. Ça, c'est non. Si tu cibles une cible, c'est celle que tu tapes. Toujours, ta cible actuelle, c'est celle que tu tapes, quoi qu'il arrive. C'est ton focus. C'est là où tu mets les dégâts. Et sinon, globalement, ça joue également un peu comme le reste. C'est-à-dire qu'il faut que tu, mettes, que tu alignes un maximum tes cooldowns. Donc quasiment tout le temps, tu vas aligner... Tu vas aligner tes symboles de mort, ta lame de l'ombre, etc. avec tes danses hein, tu fais pas tes CD sans rien. Et après, en termes de stuff PVP, il y a pas mal de petites modifications. Si tu joues sur le pré-patch, tu joues avec euh, le souffle des mourants ou actuellement le creuset qui est mieux. Donc avec le creuset des flammes en majeur. Et après, tu prends un stuff PVP pour le PVP. Donc idéalement, il faut beaucoup de polyvalence parce que la polyvalence, c'est bien. Donc ça, il euh, n'y a pas de team qui te le dit, mais la polyvalence, ça réduit les dégâts que tu te prends. Donc il t'en faut un maximum. Donc plein de polyvalence, c'est le mieux. Et en plus de ça, tu vas prendre des bijoux qui s'activent, qui font mal. En l'occurrence, à l'heure actuelle sur le pré-patch, le fragment de de Drestagat fait des dégâts de débile et le guidage à distance également marche très bien. Ça, c'est si tu joues humain et que t'as le racial qui te retire les stuns et que t'es contre des gens qui peuvent te stun. Dans l'idéal, le mieux, c'est pas de faire ça, c'est d'aller prendre par exemple le Drestagat et d'aller prendre le Trinket. Pour te permettre de retirer les contrôles. Parce que même là, moi je fais, je fais le malin avec ça en me disant oui, euh, je suis humain, tout ça. Mais au final, si je me prends un sap, sap, c'est cité, mon pote il se fait défoncer, euh, pff, je peux rien faire. Donc c'est à voir suivant les matchs, suivant les compositions. Il n'y a que, en tout cas, en étant humain, que c'est ok de jouer deux trinkets DPS qui s'activent. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Surtout depuis qu'il y a plus le PBB scaling, tu peux retirer la moitié des HP juste en appuyant sur un des trinkets. Du coup, t'as 15 secondes de cooldown si t'as les deux. Mais bon, dans l'idéal, tu vas surtout jouer avec le fragment de de en Drestagat, ça fait trop mal. Pour te donner un ordre d'idée, en termes d'open, de ce que ça peut mettre, hein, euh, du coup, ton, ton voleur, tu vas activer, du coup, ton, euh, ton sang-froid parce que t'as envie de burst. Tu vas aller derrière la cible avec une frappe ténèbre. Donc, c'est toujours frappe ténèbre pour te permettre de connecter. À partir de là, tu claques une danse, tu claques un coup bas, tu claques ton creuset et après, là, tu burst. Tu peux lui mettre tout ce que tu veux, donc tu peux activer, euh, si tu veux, ton débité. Et après, euh, l'idée, c'est d'aller ouvrir la cible avec tout ce que tu peux, et là, tu vas faire très très mal. Tu arrives dans son dos, le tagat instantané, plus le creuset, plus machin... Honnêtement, ça met des gars qui sont débiles, ça fait très très mal Et généralement, ça arrive très fréquemment que si tu joues ton voleur finesse Sur l'open, sur les 4 premières secondes, voire les 6 premières secondes, tu fasses un kill Parce que potentiellement, ton dress va partir en critique, ton creuser des flammes va faire trop mal Tu vas mettre, euh, je sais pas, une déviscération en critique, tu auras une frappe, une frappe ténèbre qui va partir en critique Et tu vas faire extrêmement mal Du coup, tu dois claquer ton trinket sur l'open c'est trop fort si la cible est seule etc ça fait vraiment trop, euh, trop mal et tes essences d'azirite également donc tu as ton essence d'azirite qui s'active que ce soit la flamme ou que ce soit le creuset ça va faire très mal en arène donc n'hésite pas à jouer avec l'un ou l'autre et à jouer avec des trinkets activables parce que ce qui compte en arène c'est pas de faire le plus de DPS sur 3 minutes à taper ce qui compte c'est de faire le plus de DPS sur le moins de temps possible pour mettre un maximum de pression il y a un mec qui contrôle en 4 secondes tu, 5 secondes tu dois pouvoir tuer le mec ça, c'est le but de l'arène. C'est un maximum de dégâts sur une frame très, très, très courte. En gros, si tu voulais faire de la simulation sur l'arène, tu fais des simulations sur 5 secondes. <rire> Pas plus. Et du coup, bah, si tu faisais ça, tu dis, ah, bah oui, bah, effectivement, il vaut mieux que je mette un trinket, il vaut mieux que je mette un trinket qui s'active et il vaut mieux que je mette également une essence qui s'active ou un maximum de trucs pour faire un maximum de dégâts sur le moins de temps possible. Et le reste du temps, ton but, c'est d'aller contrôler un maximum les mecs pour faire des setups avec ton pote. Tu utilises, uses et abuses DDR. Donc au niveau de DDR, t'en as plein différents. T'es sur 3 écoles en rogue, c'est complètement cheaté, c'est trop fort. T'as... Des, euh, au niveau de ton cécité euh, Qui est sur l'école au niveau des, des, des orientations Tu as au niveau des assommés Avec ton sap Et tu as également au niveau des stuns avec, stun, avec ton aiguille en perfide et ton kouba Du coup tu peux user et abuser des contrôles Par exemple si t'es un mec qui a claqué son trinket en face Tu peux très bien faire ks 6 smoke Et ensuite refaire un kouba de 2 secondes Et refaire un kouba d'une seconde Tu peux immobiliser, stun un mec pendant 9 secondes sur place C'est débile Et après au bout de 17 secondes tu peux déjà lui remettre une série de contrôles Besoin d'en dire plus je ne pense pas. Sinon, globalement, en termes d'optimisation diverses et variées au niveau des consommables, comme tu as pu le voir au niveau de la macro, potion sur un débridé, c'est le mieux. Au niveau de la bouffe, <rire> tu sims Tu sims, bordel, et tu regardes les stats de ton personnage. Donc, tu vas à cet endroit-là, tu vas dans tes stat weight et tu vas prendre la euh, stat principale qu'il te manque. S'il te dit que c'est la polyvalence, tu prends la nourriture de polyvalence. Par exemple, c'est mon cas. Souvent, ça va être de la nourriture de critique. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut prendre la nourriture qui correspond le mieux à tes stats et qui t'en donne le plus. Tu prends toujours évidemment des potions, ça ne change pas, euh, tu es toujours là pour aider tes potes. Et voilà. Donc mon but vraiment c'est que tu puisses t'améliorer et que tu puisses faire les meilleures performances possibles, peu importe le mode de jeu. N'hésite pas à me dire à poser en question, si tu as des questions en commentaire il y a peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé et, euh, donc hésite vraiment pas à, à questionner dessus si tu te poses la question, il y a probablement quelqu'un d'autre qui s'est déjà posé la question ou qui se posera la question et qui sera bien content d'avoir la réponse, donc vraiment hésite pas à les poser en commentaire, hésite pas à me dire quelles sont tes questions, que, euh, hésite pas à me dire qu'est-ce qui te questionne, dans n'importe quel mode, que ce soit en Mythic+, que ce soit en Raid, que ce soit en, en PvE, que, que ce soit en PvP, hésite vraiment pas à me questionner, n'hésite pas non plus à me dire si tu as apprécié, si tu trouves que c'était utile. Si tu trouves que c'est bien amené ou si tu as des suggestions par exemple sur comment, euh, comment ça pourrait être apporté autrement etc En tout cas si tu as des idées ou des trucs qui te manquent n'hésite vraiment pas à m'en faire part Mon but c'est de faire les vidéos qui sont de plus en plus chouettes et les plus pertinentes De façon à ce que tu puisses progresser et t'éclater également comme moi sur le jeu Parce que je surkiffe que c'est trop bien et voleur finesse c'est de loin bordel Le truc qui me fait le plus kiffer c'est trop bien c'est instantané tu vas de partout tu fais des dégâts de malade c'est une passion, voilà, c est, c est, je suis juste sur c'est trop bien, Voleur finesse, je peux y passer des heures et des heures et des heures, mais comme d'autres spés, mais Voleur finesse, c'est le coup de cœur, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, donc vraiment, n'hésite pas, hésite pas, je peux en reparler des heures avec toi, et si tu es un peu trop timide, n'hésite pas non plus à passer par Discord, sur le serveur Discord, ou MP, en tout cas, pour avoir davantage d'informations, ou venir simplement sur les lives. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve super vite, n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis, et t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne.